<rire> oui. Tiens, elle est brousse avec ça. Vole rien toi, vole rien <rire> Réflexe Sérieux là Et tu l'as tué mmh, mmh. Alors est-ce que Crouleria mec Il s'est caché une grosse... Ouh, t'es entendu ça là j'ai eu peur. <rire> non mais, il va tuer <rire> Bah ce n'est plus loin la grenade quand même hein. C'est quoi ça C'est quoi Oh ça, c est c est c est quoi la putain qu'il a prise Oh putain Ok. Whippie... Oui pet oui Ah oui, ouais. je le vois. Et oh lui oh, il <rire> Bah, bah. Oh. Bé. Bé. <rire> oh ce chat d'handicapé mec Oh mais ils sont tous là Attention j'ai des grenades couloir n'y va pas n'y va pas n'y va pas euh. oh. Je recule <rire> bouge, bouge bouge bouge bouge Il a connu oh, Il s'en J'ai Tu as dit... Je bouge mon gars oh. Attention, j'en jette une ici Qu'est-ce Qu que tu veux, Tu, tu l'as acheté où, c'est là Je sais pas Tu crois que je peux viser la fenêtre Attends, j'essaie. Oh <rire> <rire> <-toi, couches> <rire> oh, je tente la fenêtre Oh, si, oh Couche-toi, couche-toi Attends, pris. je retente oh, la fenêtre Y'a un mec à gauche oh, toilet, toilet, toilet. Toilette, toilette, toilette, c'est Toi, Toilette on la toilette les gars, reculez Oh le bordel mec Ça m'a fait sauter en l'air <rire> pas... Putain j'en ai plus qu'une grosse sérieux, j'en avais 8 <rire> Elles sont partis couloir ah. Oh non non non Oh la chatte que j'ai Oh, oh bordel Ça oh, décoche de vrai vrai, quoi, partout c'est incroyable. Ah j'en ai plus. <rire> y'a des gens en bas il Ouais y'a des morts. Oh y'a deux mecs, y'a deux mecs Y'a deux mecs il J'ai vu le balle, j'ai vu le balle, j'ai vu balle, je vu balle. Pousse un, pousse un, pousse un. Il a ma les gars a un mec en bas oh, ah, oui, J'ai tué un mec en bas. Oh, on wow oh oh, l'a eu à travers le sol. Ouais. Oh. Mec, j'ai cru que la grenade avait J'ai c'est moi, c'est moi! Mais t'as tué un mec ici? Mais pourquoi pas ah ouais. vu? Mais mec, le mec il m'a tué, j'ai zéro entendu! Il était où? Il était sur la base très la j'ai regardé, j'ai vu personne, Bah, bah, tu ouais, sais. Sais. bah ouais, du coup, je suis passé derrière toi et je me suis pris avec une droite. Bah <rire> tête... ouais, bah ouais, mais je l'ai pas trompé, Y'a un mec sur, euh, à ta droite euh, à votre droite, à votre droite, à votre -droite, droite Sur la colline Je descends Au-dessus de nous Oui, oui, oui, oui, oui, oui J'ai cru que c'était un de vous chaud. bordel Enculé Oh merde je descends, elle descend. Oh lui Oh la tête que t'as <rire> Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe A gaffe, gaffe. Gaffe. gauche y'en a un là. Ils vont capturer. Ah ils m'ont pris 20 fois Je J'ai de pas de Y'a que... Il y a un autre mec, là. Ok y'a un joueur sur la place de la J'étais zéro vu j'ai dû essayer cette clash oui, Jusqu'à oui. On charge! L'arme mal est buggée. L'arme. Mais putain! Mais quest Mais tu. Mais tu. Mais tu. Qu'est-ce que t'as fait Je vais tomber mon chargeur sans balles. La porte, la porte rouge, voir rien. C'est toi que je suis derrière toi. Putain, tu m'as fait peur. Oh oh oh. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. où Bah, j'étais euh, même endroit que tout à l'heure, je dois bouger. Attention. Ouais, pas que ça. Oh non, oh <rire> non. <rire> c'est <Comme des snipers. rire> parti. Rien à foutre, je putais un mec avec. Ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok, okay. Oh, Rien à foutre du putain mec avec. Ah c'est chiant ça Oh Ça c'est... Je <rire> -ce <rire> vois, vois rien pensé. Ah non. Bouge Putain il m'emmerde avec ses flashs Vous savez que là je vois plus rien ouais, oui. Mais attends mais vous êtes où Mais c'est Shum <rire> Shum qui t'a balancé le truc Moi j'ai. <rire>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 Oh merde Non Non Oh la chatte que... Il y a un mort Oh c'est enculé quoi Il a fermé la porte quoi Mais je voulais pas mourir On oh, a ton stuff, Gusman Ah j'espère bien